Morgan, allez, d'un étude sur aujourd'hui le lunis matabra mordre à Benisrek de Fanny de voir à bat esther ni Simbel à ou d'acheter fortis rabat de malheur Israël Benchmoel de voir bat kouka si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine vidéo de michel contacté les cinq minutes éternelle nous étions à serre à dire à mode périgue et même je n'ai pas été la châtiment à soura à l'aïchad et sur erva asura soura ou moutard bas à rota bachini à sourire bichet et sur mes avis sur doucha rolette cette vélo mitia bémette notre michel et la michel prochaine michel guillemel et aussi même la michel d'allette. Vont tous se fonder sur le cas de base de la Mishnah Aleph. il faut l'intégrer. C'est pas très compliqué. Étant donné que, bon, on a un ancêtre qui s'appelait Jacob, qui a une, une famille très diversifiée, ça nous permet de véhiculer les noms de frères et sœurs, et de neveux, et de, sans qu'on s'embrouille de trop. C'est quand même un avantage. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est que je reprends d'abord le cas de la Mishnah précédente. On avait Reuven, Shimon et Yehuda, quatre frères, qui se sont mariés avec deux sœurs. Rachel et Léa, deux sœurs. Réoban, il se marie avec Rachel, c'est bien. Et Shimon, il se marie avec Léa. Ok Dans la méchante précédente, on a vu le cas où maintenant les deux frères meurent. Accident de nature tous les deux ensemble. Rachel et Léa se retrouvent devant Lévi et Yehuda en Iboum. Le problème, il est que on avait appris le principe de la Zika. Que, euh, que maintenant, aucun des deux, il peut se marier contre. C'est triste d'ailleurs. On a deux frères avec deux Yevamot, ils ne peuvent pas se marier avec elle. Pour quelle raison ils ne peuvent pas se marier avec elle Ils peuvent pas aller pendant l'Iboum. Vous savez pourquoi Comme ça on avait dit dans la méchante précédente. Étant donné que pour le moment, devant Lévi, il y a Rachel, elle est zkuka. elle est préposée au Iboum par l'intermédiaire de Reuven, et les Léa par l'intermédiaire de Shimon. Il s'avère que chacune qui est plus ou moins saïevama, c'est hein, bah considéré comme un peu sa femme, et chacune devient un, un peu la sœur de sa femme. C'était le principe. D'accord Le principe de ce qu'on appelle Zika, Yesh Zika. Ça peut expliqué différemment, mais je ne me fais pas compliqué, d'accord Donc, principe de Zika, ça veut dire que la femme, ma femme qui est préposée, enfin la femme qui est préposée à qui, qui attend que je le fasse le e-boom, elle est considérée un peu comme ma femme. C'est pas vraiment ma femme, mais c'est à moitié ma femme. Ça veut dire que sa sœur, elle m'est interdite à moi. Donc si je me marie avec sa sœur, je transgresse interdit de me marier avec la sœur de ma femme. En l'occurrence, les deux femmes, non, Après, et Léa, elles viennent de deux frères différents. En théorie, chacune, C'est une bonne femme, mais les deux ensemble, ça fait, ça explose. C'est plus bon, parce que si je me marie avec elle, il s'avère que je vais avoir un rapport avec la sœur de ma femme. Alors, en situation pareille, il fallait faire la Khalissa, c'est la mission précédente. Selon ce principe, maintenant, on va découvrir une nouvelle nuance. C'est le cas où on a Lévi et Yehuda, donc, qui ont Rachel et Léa devant lui, mais on a quand même l'avantage que pour Lévi, il y en a une des deux qui est interdite de toute façon à lui. Et là, on a deux cas de figure. Il y a le cas où elle interdit parce qu'il a un lien de parenté avec elle. En l'occurrence, je vais vous expliquer, on trouvera des cas après. Ça ne manque pas de cas, mais il faut juste ne pas perdre le noir. Donc pour le moment, on prend le cas. Imaginez qu'en plus de ça, donc on a les vieilles, Houda, on a les deux frères, mais il y en a un des deux que de toute façon, Léa, il ne peut pas la prendre. Parce que c'est de toute façon, il a un, rapport de, un lien de parenté avec elle d'un autre côté. En l'occurrence, allez, je vous le dis vite fait, par exemple, Léa... Elle était initialement mariée, un hein, premier mari, avec qui elle avait eu une fille. Depuis ce mari, il est mort, il a divorcé. Léa, elle s'était mariée avec, avec Shimon, et le frère Lévi s'est marié avec la petite de Léa, qui s'appelle Dina, vous savez qu'elle a une fille qui s'appelait Dina, oui. Donc elle, elle, il s'est marié avec Dina. Il s'avère que maintenant, il a sa belle-mère qui devient Saïevama. Sa belle-mère, c'était sa belle-sœur en même temps. Maintenant, ça n'empêche pas le, frère, le fait que, que Shimon, lui, il est mort sans enfant, même si sa femme... Elle avait un enfant, hein, mais c'est pas l'enfant de Shimon, donc Shimon, il faut faire la mise à Hiboum. En l'occurrence, Lévi, lui, il a deux femmes, Rachel et Léa devant lui. Bon, ben, bah, il va dire, bah, le Rachel, je peux la prendre, Léa, c'est de, de toute façon, c'est ma belle-mère, je peux pas la prendre. Il se marie, lui, Lévi, bémet, il pourra se marier avec Rachel, il pourra faire le hiboum avec Rachel. Le Khidouche à la misère, il nous dire que malgré tout, son frère, Yehuda il va pas dire, « Ah, mais puisque mon frère, il a réussi à en prendre une, maintenant, ben hein, il ne me reste plus qu'une devant moi. » Parce qu'on a, on a inventé dans une autre règle. Vous avez compris le principe de rejoint, peut-être je suis pas un peu trop vite. Je reprends. Je reprends. On a Lévi et Yehuda, c'est deux frères. Ils ont deux Yevamo devant, lui, devant eux, Rachel et Léa. Quand, de toute façon, Lévi, il ne peut pas se marier avec Léa. Donc il est obligé de prendre Rachel, et lui, il a le droit de la prendre. Parce que Léa, elle n'est pas préposée au Iboum, il n'a pas de mise à deux Iboum, c'est sa belle-mère. En l'occurrence, maintenant, donc Lévi, il se dit, bon, bah, moi, je me marie avec Rachel. Bravo. Ensuite, on continue. Viens bah, vient Yehuda, il dit, mais bah, écoute, j'ai plus qu'une seule femme en Yboum devant moi, je peux la prendre. Si les deux frères, au lieu de mourir ensemble, on avait un qui était mort avant l'autre, et jusqu'à que il meurt, il avait déjà eu le temps de prendre la femme, il n'y aurait eu aucun problème. Et sur ça, on va dire, non, malgré tout, tu ne peux pas te marier avec aucune, tu sais, pas avec l'autre, avec, avec euh, Rachel, même si, avec Léa. Même si maintenant, Léa, ce n'est plus, plus la sœur de ta Yevama, hein, parce que de toute façon, c'est Lévi qui a déjà fait la, la, le hiboum, malgré tout. Si, il une règle qu'il faut bien comprendre. Au moment où la femme vient en hiboum, le mari décède, en l'occurrence le beau-frère décède, le frère décède. Au moment où elle vient en hiboum, si il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec une, au moment où elle tombe en hiboum elle tombe devant lui en hiboum, que maintenant il faut le faire la de hiboum, si à ce moment-là elle ne lui est pas permise pour une raison quelconque, en l'occurrence comme celle qu'a dit, même lorsque la raison va s'annuler, on ne va plus la, la lui permettre. D'accord Tout y est va Il faut que... Il faut que... « Yevama, chez Yasura bish'at Nefila, elle reste avec son interdit. Tout Yvama qui est interdit au moment de la néphila, au moment de venir en iboum, on ne va plus lever l'interdit, même si la si cause de l'interdit va se lever. En l'occurrence, c'est ce qui se passe, d'accord On commence à traduire la Meshire maintenant, on a tout compris. « Aïta achatmen asura alaïcha d'isura Il y avait une des deux femmes, qui était interdite devant lui à cause d'un isura à cause d'une un, parenté d'inceste. C'était sa belle-mère, c'était sa belle-fille. C'était ce que vous voulez, d'accord, il y a plusieurs cas de figure. Alors la Mishan me dit, lui-même, qui a un lien de parenté avec l'une, il pourra assourba ou Moutan, par contre, il n'aura pas le droit de se marier avec elle, puisque c'est sa belle-mère, mais par contre, il pourra se marier avec sa sœur. Tandis que Vachénie, à le deuxième, il interdit à cause des deux. Il a un interdit, il ne pourra pas se marier avec aucune des deux, même lorsqu'une ne va pas lui, boum, il ne pourra toujours pas prendre l'autre, parce que, quand il y chez Ena il y a eh bien, toute Yevama qui ne va pas pouvoir, au moment de la Nifila la se marier avec elle, elle, elle on ne va plus lui, lui permettre le sourd. d'accord Ensuite, maintenant, on, a, on reprend la même fratrie, là, Reuven Shimon et lévi avec Rachel et Léa qui sont deux sœurs, mais cette fois-ci, il n'y a pas de lien de parenté. Mais il y a malgré tout un des deux frères, Lévi ou Yehuda, qui a un interdit de se marier avec une des deux à cause d'un interdit de lave, ou un interdit de midé en l'occurrence, un lave, si ça vous intéresse, par exemple, Yehuda, en fait, le pauvre, c'était un bâtard. C'était bien le fils de son père, mais c'était le fils de la voisine aussi. Et maintenant, ça s'appelle qu'ils sont quatre frères. Et Yehuda, quand il y a un de ses frères qui va décéder, il a, en théorie, la misère de faire le hiboum avec sa belle-sœur. Le seul problème, c'est que Youda, si c'est un mam il ne peut pas se marier avec une bâtisse normale. Alors là, alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Malgré tout, la machine, vient m'enseigner, vous savez même lorsqu'il y a une femme qui est devant moi qui est interdite à se marier, à cause d'un interdit de lave. Comme un de tu ne te marieras pas avec un mamzer, tu ne te marieras pas avec toutes sortes d'interdits, de, de, de machin. Ce qu'on appelle les isoure kaal. Interdit de se marier avec kaal. Ou encore d'autres solutions, ça peut être aussi avec des, des koanimes. En fait, lui, c'était le fils d'une femme divorcée, son père, c'est un koan. Yaakov, c'était un koan qui s'est marié avec, entre autres, avec une divorcée, qui a eu le petit Yuda. Yuda, c'est un halal. Ouf, c est, c est, ça, ça complique. Peu importe, ce n'est pas la peine de trop rallonger. Eh bien, en tout cas. La Mishal va me dire, tu sais, « Ils sont mis à cette du chat, si S'il a deux sœurs, je reviens, il y a deux sœurs qui sont normales, en hiboum. Une des deux, que de toute façon je ne peux pas marier avec elle à cause d'un interdit de lave. La deuxième je peux, par exemple, si je suis ma misère, la deuxième c'est une guillorette, et l'autre elle est normale. Donc je peux marier avec l'autre, et bien malgré tout. La Mishal me dit, « Tout ce que tout, tout, les, les deux, les deux, malgré tout, lorsqu'elle est devant moi, alors qu'elle a un interdit de lave, uniquement, j'ai quand même la mitzvah théorique de Yiboum, donc le devoir de faire la khalitza, et c'est considéré aussi comme ma femme, même si c'est une femme que je ne vais pas pouvoir me marier avec elle, c'est considéré comme ma femme au point où ça va interdire sa sœur. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver dans la même situation, comme on a expliqué, que maintenant, l'autre, je ne peux pas marier avec elle, même si elle m'intervise en théorie, parce que c'est la sœur de ma femme, puisque la Yivama, elle est à moitié un peu considérée comme ma femme. D'accord Même s'il est a interdit par là, que de toute façon je ne pourrais pas faire le i boom Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je suis toujours une pleine d'autres. Ça raccolte tout ça.